Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment retirer le vernis, enfin vernis euh, qu'on a utilisé donc dans la vidéo précédente. Voilà, Il s'agissait du rouge. Et donc pour cela, très simplement, je vais venir le retirer à l'eau chaude. Alors là, mon eau est déjà plus tellement chaude. Il faudra quand même avoir de l'eau euh, relativement chaude pour que ça parte bien. Et on va le laisser tremper comme ça pendant environ deux minutes. Alors, si vous avez régulièrement les mains en contact avec l'eau chaude, forcément, ça tiendra un petit peu moins bien. Par contre, normalement, tant que vous ne faites pas la procédure, les ongles ne devraient pas tomber tout seuls. C'est souvent le, le, la peur qu'on a par rapport euh, par rapport à ça. On se dit, je vais ne plus pouvoir me laver les mains, je vais plus pouvoir euh, faire la vaisselle, je vais plus pouvoir euh, prendre de douche ni euh, aller au spa ou toutes ces choses qu'on aime faire. Donc là, en fait, c'est pas du tout le cas. Euh, le but, en fait, ça va vraiment être de l'enlever avec un, bâ un bâtonnet. Et tant qu'on euh, qu ne fait pas cette procédure, c'est-à-dire de, de retrait euh, du vernis, normalement, il reste en place. Puisqu'en fait, l'eau chaude va permettre non pas de le dissoudre, puisque vous voyez, hein, il, il tient, il n'y a pas de problème, il continuera à tenir, on peut même gratter, il n'y a pas de souci, tant qu'on ne gratte pas sur les contours, puisque tout simplement, en fait, on va venir le décoller avec notre bâtonnet, mais tant qu'on ne fait pas cette procédure de vraiment venir chercher le coin, de venir chercher le coin, donc soit avec notre ongle, soit avec le petit bâtonnet on peut faire l'un ou l'autre euh, on peut le faire dans le bain on peut le faire euh, en dehors peu importe une fois qu'on a qu'on a bien fait euh, ramollir le produit parce qu'en fait voilà l'eau chaude le but ça va être de le ramollir très légèrement mais pas de le décoller voilà. Le, la procédure de décollage on le fait de manière manuelle mécanique euh, en fait donc vous pourrez euh, faire toutes les choses que vous voulez faire euh, prendre euh, prendre un bain euh, faire la vaisselle toutes ces choses là bien sûr je vous conseillerais toujours de faire la vaisselle avec des gants si c'est possible moi même je le fais pas <rire> c'est pas bien mais euh, voilà c'est tout à fait possible de faire bien sûr la vaisselle sans gants sans que votre vernis se disloque entièrement à chaque vaisselle donc pas de panique de ce côté là donc dès que ça aura euh, dès que ça aura donc euh, dès qu'il aura été pendant environ deux minutes dans l'eau, vous voyez qu'en fait je vais venir le décoller sur le côté. Vous voyez qu'avant hein, j'ai gratté et d'ailleurs je peux toujours encore gratter là sur l'ongle, il ne bouge pas. Il hein. n'y a pas de souci. je peux y aller même très très fort. On voit peut-être pas forcément la caméra, mais j'y vais vraiment, vraiment fort. Et euh, voilà, vraiment, voilà, mes ongles sont, sont pointus. Il ne bouge pas donc il va vraiment falloir que je vienne le décoller sur les côtés donc là vous pouvez le décoller sur, euh, sur toute la surface ou alors vous pouvez bien sûr utiliser votre euh, votre doigt pour tirer dessus donc ce sera vraiment à vous de voir si vous préférez utiliser le bâtonnet ou si vous aimez bien peut-être euh, éventuellement tirer dessus qui peut être assez amusant à faire également. Et voilà, bon, ça se peut qu'il se décolle pas en entier du premier coup, mais vous voyez que ça part quand même très facilement. Donc là, le produit, comme vous pouvez le voir, est très très flexible, très mou, c'est dû à l'eau chaude. Si vous ne voulez pas le retirer, ce qu'il suffit de faire, en fait, c'est repasser simplement les mains sous l'eau froide, et le, pro euh, le produit va en fait complètement durcir à nouveau, et euh, va bien adhérer. Voilà, tout simplement. Et là, vous pouvez voir bah, que mon ongle euh, n'est pas du tout abîmé. Il était déjà à peine fissuré, là, sur le côté. Donc, euh, c'est resté pareil. J'avais euh, Donc, j'ai refait, j'ai fait le retrait donc de, de ce vernis semi-permanent avant. Euh, ce que j'ai fait pour pouvoir utiliser à nouveau mon ongle sous cette forme de vernis, euh, c'est qu'en fait, ce que je vous explique dans les prochaines vidéos, c'est que dès que je dépolis mon ongle, en fait, il va tellement bien tenir le vernis, que le vernis en fait va être difficile à retirer comme ça, si vous voulez le retirer plus facilement ou si vous avez les ongles secs je vous conseille d'appliquer un tout petit peu d'huile sur votre ongle mais voilà, vraiment bien bien faire pénétrer hein, pas qu'il y ait une grosse quantité d'huile alors ça peut être de l'huile d'amande douce ça peut être de peu importe l'huile que vous utilisez, mais pas d'huile non plus trop grasse. Je vous conseille une, une huile sèche qui va permettre donc de bien nourrir sans euh, avoir le côté un peu poisseux de l'huile d'olive ou de l'huile que vous pouvez avoir dans la cuisine. Donc euh, voilà, même de l'huile de coco. À la limite, j'aime bien utiliser l'huile de coco. Là, j'ai pris une huile de massage pour le corps. Ça fonctionne très très bien. On passe un tout petit peu, on masse. Et en fait, quand on a les ongles secs ou abîmés, ça permet en fait de pouvoir retirer le vernis de cette manière là si au contraire vous avez les ongles trop gras je vous conseille d'utiliser le cleaner pour justement euh, éviter euh, que ce gras naturel de l'ongle fasse que votre vernis se décolle trop rapidement si après, vous voulez le changer tous les 2-3 jours ou même une semaine, il n'y a pas de souci. Donc dans ce cas-là, ce sera plus facile de le retirer. Mais encore une fois, n'oubliez pas que le problème, c'est pas le produit, si vous avez un souci. Puisque je l'ai testé sur plein de filles, j'ai énormément de retours positifs. Mais c'est vraiment en fait que l'ongle a une nature différente. Comme la peau va être plus ou moins sèche, plus ou moins euh, grasse, plus ou moins ridée, toutes ces choses-là, les ongles, c'est pareil. Si vous avez un ongle qui va être strié, par exemple, ce sera un un ongle qui va être naturellement sec et donc dans ce cas là, bah, s'il est sec je vous conseille d'appliquer un petit peu d'huile s'il est trop gras, je vous conseille de le dégraisser voilà, toutes ces choses là c'est des choses à savoir, des choses que vous allez apprendre au fur et à mesure et, euh, et donc du coup au fur et à mesure des pauses, vous aurez plus de technicité, vous toucherez moins les cuticules moins les côtés, c'est aussi une des raisons qui fait que ça peut se décoller plus facilement peut-être que euh, vous, vous aurez d'autres gestes ou d'autres habitudes, euh, peut-être voilà, que vous que quand vous prendrez un bain, vous les laisserez pas une heure dans l'eau, mais peut-être que vous maintiendrez les mains peut-être un peu en dehors. Si vous avez des problèmes d'écollement, encore une fois, je suis restée des heures au spa, ça ne m'en a pas décollé un seul, donc normalement, il n'y a pas de risque. Mais si jamais vous voyez que vous avez déjà une nature d'ongle qui a tendance à avoir des problèmes de tenue au niveau du gel, du semi-permanent ou même du vernis classique, je vous conseille quand même de voir comment vous pourrez améliorer euh, la tenue en... Euh, en faisant ces petites choses-là, ces petites vérifications. Voilà, tout simplement. Si après le retrait, euh, vous avez par exemple des petits résidus d'ongles qui sont partis avec, c'est que votre ongle, justement, il n'était pas assez gras, il était trop sec. Dans ce cas-là, je vous ai préparé donc euh, avec le kit une petite lime. Vous pourrez simplement repasser ce côté-là. Et ensuite, le côté gris complet qui est en fait un polissoir qui va vous permettre de faire briller vos ongles et en fait quand vous allez les, les faire briller l'ongle naturel en fait va être plus brillant donc ça vous pouvez le faire peut-être entre deux poses si vous voulez donc justement avoir des beaux ongles naturels donc là il n'y a pas de vernis dessus il n'y a rien on va juste en fait refermer complètement les petites écailles de l'ongle, donc les, les, les, la kératine finalement, c'est en fait, la kératine c'est comme des petites cellules qui se chevauchent les unes sur les autres, des cellules mortes qui forment l'ongle. Et là en fait on va tellement bien les polir qu'en fait l'ongle naturel va être brillant. Voilà, donc j'espère avoir ré répondu à pas mal de questions déjà dans cette vidéo. J'y répondrai encore dans les prochaines. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser sur le site www yornels-international.com, il y a une partie contact où vous pouvez me poser vos questions. Voilà, on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. À très vite.